Une cadence, voilà, c'est bien. Ah oui, oui, oui tu continues, et hein. ça, ça casse pas comme ça tout seul. Ciseaux. Donc il y a ce qu'ils avaient, hein. ça, ça existe depuis les Égyptiens. Hein. Donc, euh, la broche, il y a ce qu'on appelle le niet, c'est-à-dire que c'est entre le ciseau et la broche, c'est-à-dire que ça permet de, quand on a une pierre un peu plus dure, d'épaneler euh, et puis le ciseau, pour finir là, au ciseau, quoi. bien sûr. Ça, c'est des outils que je forge moi-même, c'est pour ça qu'ils ont un truc vert autour, parce qu'au bout d'un moment, quand on fait de la forge, on ne sait plus à qui sont les outils, alors du coup, euh, voilà. Donc, il faut, ben on, a, tu sais, on trace... Euh, il faut faire un cube quoi, essayer de le couper au ciseau, hein? donc on va le tracer. Quand ils arrivaient à un endroit pour attaquer, je suppose qu'ils avaient 500 boulets d'avance, euh, qu'après au fur et à mesure, euh, puis même quand ouais, ils cassaient les gros, peut-être qu'ils retaillaient des petits dedans, puis ainsi de suite, hein. ils devaient il recycler sur place la matière première. Donc là, on va quand même, euh, ça, ça reste, comme on l'a dit, un boulet. Euh. Donc c'est-à-dire que pour travailler là, on peut prendre ça, et ça, voilà. Il faut donner des coups d'outils, il faut donner des coups d'outils pour marquer la pierre sur les quatre faces, puis au bout d'un moment, paf, elle, elle pète. D'accord Voilà, on tourne le truc, voilà. Toujours, quand on fait un truc, ça dépend toujours du résultat qu'on veut obtenir. Voilà, tout simplement. Quoique dans, tout, dans tous les domaines. Mais c'est sûr qu'un boulet de 4 kg à 200 mètres... Euh... Il y en a qui sont un peu pétés là, ceux-là ils ont servi je pense, ils sont un peu éclatés. Là. Mais ceux-là, au départ, ils sont euh, quand même... Oui, d'accord, c'est intéressant. complètement hein. Ça, à 200 mètres dans les dents, ouais, euh... <rire> je pense qu'on va, on va les préparer, on va peut-être faire quand même quelques carottages parce qu'on gagne du temps. Quoi. Bon, mais... <rire> Comment, il, y a, il y a deux méthodes différentes, on part d'une pierre comme celle-ci, hein, c'est la même chose. Moi je suis parti bien sûr d'un truc scié comme celui-là, c'est pour ça que je l'ai apporté, c'est la même pierre. Pour euh, vous expliquer qu'on peut partir aussi d'un bloc brut clivé de carrière. Ils arrivaient à scier un peu le bois, les Romains, mais pas la pierre en tout cas en massif de cette façon-là. Pour faire des boulets, ce n'était pas nécessaire. Ils le faisaient que pour les, les marbres de décoration qui servaient dans les villas un peu de luxe pour faire aussi des, des revêtements verticaux. Je, je suis parti, il faut toujours essayer de concilier malgré tout le modernisme et l'ancien, mais c'est pour gagner du temps. Voilà. Après on peut prendre une pierre brute et puis la dresser à la main aussi, là, tout simplement. Donc on trace le cylindre qu'on veut obtenir par rapport au diamètre qui va déterminer le poids du boulet, parce que le boulet, on en a, ça va de gros comme ça, à, on a retrouvé jusqu'à 26 kg, je crois, il a dit euh, ouais, Hugues. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, celui qu'on a fait, là, celui-là, il fait 4 kg, 3 kilos, je crois, comme ça. Et ensuite, euh, ben, on va les, les, les arrondir un petit peu mécaniquement, quoi, pour gagner du temps, parce qu'on va en faire une vingtaine pour les essais qu'on fera, je ne sais pas, dans une carrière ou quelque part. Donc, là, au départ, on les taille à la main. Donc, bien sûr, le cylindre, hein. voilà. on coupe ça, on, on, on va le faire tout à l'heure, hein. on va vous montrer, on taille le cylindre, grosso modo, parce qu'il ne faisait pas une taille super fine pour envoyer des boulets, on n'a pas besoin que ce soit polybriant, hein. il suffisait que ce soit suffisamment rond et régulier pour ne pas dévier de sa trajectoire, je pense. là aussi euh, qu'ils qu en taillent beaucoup, parce que j'imagine que dans une journée, ils devaient en tirer un paquet. Alors, les gros boulets, je pense qu'ils servaient à, à essayer de détruire les murs d'enceinte qui étaient épais ou choses comme ça. Maintenant, les boulets d'attaque ou de défense, je pense qu'ils faisaient plus dans les 4-5 kilos que, que, que 20 kilos. Quoi. Donc après, une fois, vous partez du cylindre, il suffit de faire l'épanelage à 45 degrés qui correspond voilà, de chaque côté. Ensuite, bien sûr, on reprend de chaque côté pour, pour faire une boule. Et là, je l'ai bouchardé pour qu'elle ait un aspect. Mais il peut rester comme ça, ça c'est resté comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est fait au ciseau, voilà, d'accord Je pense qu'il les rendait comme ça, tout simplement, cette, cette, cette finition-là. Moi, je l'ai fait à la boucharde. La boucharde, c'est un outil qui n'existait pas au temps des Romains. La boucharde, c'est un marteau à dents, voilà. Alors, <coughs> Par contre, ils avaient des tout petits ciseaux avec ce qu'on appelle le pied de biche avec deux dents, c'est-à-dire qu'ils avaient donné un coup de... de voilà, quand ils forgeaient, ils ouvraient légèrement le ciseau pour pouvoir tailler comme ça, faire des choses à peu près, approximativement rondes à l'œil. Voilà. Ensuite, comment on fait un, un rond parfait, une boule parfaite, une sphère bien finie On prend un socle, donc on trace toujours le même diamètre ici. On le taille au ciseau, vous voyez ce que j'ai fait là, on commence à creuser pour avoir le demi-cercle. Pas tout à fait, pour pas que ça coince la boule, il faut demi-cercle moins en gros 10%, c'est-à-dire que là, moins 5 mm, d'accord C'est très important, parce que si vous faites exactement le diamètre, il se coince dedans et vous ne pouvez, pouvez pas la tourner. Alors une fois qu'on a fait ça, voilà, on obtient le, le, le trou, on met ça dedans et avec du sable, tout simplement, du sable, de la silice ou du silex broyé ou du sable de saute, hein, ça sera l'affaire, une planche et vous tournez comme ça avec de l'eau. Et plus vous tournez, plus vous démultipliez, parce que vous avez le frottement de la planche qui fait tourner et ça tourne en même temps aussi dans le... Donc, il y avait deux, deux surfaces de frottement, et donc euh, ça va assez vite hein, dans une pierre comme ça, qui est une pierre, on va dire assez dure, mais pas, pas ce qu'on appelle, c'est pas un marbre, quoi. C'est pas, pas, suffisamment dur pour prendre le poli, d'ailleurs. Donc, on va assez vite pour faire un rond, quasiment une sphère parfaite. Hein. Voilà, c'était la technique et qui fonctionne toujours. Hein. Celui qui s'est bien taillé, euh, pour vous, vous allez peut-être mettre deux heures pour en faire un. Euh, je pense que ils en faisaient une vingtaine par jour, quoi, facile.